Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouveau Face-à-Face. Face. Dans un premier temps, sachez que j'ai lu tous vos commentaires lors de ma dernière interview et je vous en remercie énormément. Je suis ici dans le stade de Skarbek, dans la ville de Bruxelles, la ville natale d'Omar El Kadouri. Il est passé par Naples, Torino ou encore Empoli. Aujourd'hui, il fait les beaux jours du aux Salonique en Grèce. Il a à son actif plusieurs sélections en équipe nationale du Maroc. J'ai donc décidé d'aller à sa rencontre. Suivez-moi. Bonjour Omar, comment ça va Ça va, merci et toi Ça va, bah, je te remercie de m'accueillir euh, ici à Bruxelles. Merci à toi, hein. tu t'es déplacé jusqu'ici. Bah, avec, avec grand plaisir. Alors je vais parler de ton actualité. Euh, tu viens tout juste d'être champion de Grèce, vainqueur de la Coupe de Grèce. On a vu les vidéos incroyables avec les supporters du poc Comment tu as vécu cette, cette scène bah, C'était extraordinaire. Hein. On, a, <coughs> on, a gagné, euh, on a gagné le championnat. Euh. Ça faisait 35 ans qu que le PAOKA n'avait pas gagné, donc euh, je ne vous explique pas les supporters euh, la fête qu'il y avait dans la ville, donc, euh, donc ouais c'était une joie immense. En plus, moi c'était mon, pr mon premier titre euh, national, donc... Euh, bah, du coup, deux titres, parce que la coupe aussi, vous avez pris et le championnat, et la coupe. Ouais bon la coupe on l'avait gagnée l'année d'avant, mais bon, le championnat ça reste quand même quelque chose de, de, de spécial. Vous avez vu qu'il il y avait eu des événements euh, la saison passée, euh, c'était notamment avec euh, l'Olympiakos si je ne me trompe pas, c'était ça Oui, la eu, aussi. La il y a eu un petit litige. et euh, Donc cette année, euh, vous avez gagné avec Fairplay, tous ces points passé. Euh, bon, avec Fairplay, on a commencé avec euh, deux, points, deux points en main. Que vous avez réussi à rattraper. Ouais, on a rattrapé, on a, on, a, on a fini le championnat sans défaite. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est un titre euh, plus que mérité. Déjà l'année passée, on méritait de gagner le, le titre. Il y a eu quelques problèmes avec notre Président et la Fédération, m'a perdu quelques matchs sans les jouer. Donc, euh, donc voilà, cette année c'est une grande joie pour nous et, et les supporters aussi. Tu as passé deux saisons au Pau Salonique, si je ne me trompe pas. Mais quel bilan t'en tire aussi bien au niveau de ta vie privée que sportivement ben, Au niveau de ma vie privée, je pense que c'est une ville parfaite. Euh, c'est une belle ville. Il y a la mer, il y a le beau temps. Euh, les supporters, les supporters sont incroyables, Donc la vie privée, même mes enfants, mes enfants aiment la ville, donc euh, c'était donc parfait. Après au niveau, niveau football, peut-être, c'était pas aussi bien que la vie privée. J'ai eu quelques blessures euh, que je n'avais pas eues auparavant, donc ça m'a un peu freiné dans mes prestations. Mais comme je le dis, euh, en deux ans, on a gagné deux coupes et un championnat, donc ça reste un, un bilan positif. Tu es passé euh, de longues saisons en Serie A. C'est un championnat qui te va bien. J'ai l'impression que ça te manque pas un petit peu l'Italie Oui bien sûr que ça, ça me manque. J'ai vécu 9 ans, euh, je suis parti très tôt, j'avais même pas 17 ans. Donc, euh, donc oui, l'Italie me manque. Euh, L'Italie manque à ma femme aussi parce que ma femme est italienne. Mais voilà, dans le football il faut faire des choix. Je savais qu'en partant en Grèce, ça aurait été un choix Peut-être pas trop compréhensible pour quelques personnes, mais, mais voilà, j'ai fait ce choix et j'ai pas de regret. Quel est ton plus beau souvenir en tant que joueur à Naples En tant que joueur à Naples, euh, sûrement le premier match, le premier match euh, que j'ai joué à Naples en championnat, parce que j'avais joué en Europa League, euh, mais bon, euh, en Europa League, Naples euh, mettait, on va dire, l'équipe B, mmh. surtout dans, dans le dans la phase de groupe, donc mon premier match en championnat c'était une grande joie, c'était mon premier match en Serie A, euh, j'avais travaillé beaucoup pour, pour arriver là, donc j'étais dans, dans un grand stade, un grand club, et euh, je jouais mes, pr mes premières minutes en Serie A, c'était un rêve qui, qui se réalisait, donc euh, ouais, c'était une, une grande émotion. Et euh, tu as évolué aux côtés de, de joueurs qui évoluent encore actuellement à Naples, je pense par exemple à Mertens, euh, à l'époque tu jouais aussi avec Iguen, Cavani, quel ouais. joueur t'as le plus impressionné dans ce groupe il y, avait, il y avait beaucoup de gros joueurs. Hein. Euh, comme tu as dit, Mertens, Koulibaly, Amsik. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais je pense que si je dois en citer un, je vais dire uh, Higuain. Parce que l'année où j'étais là avec lui, qui était sa dernière année, ben, il a fait le record de buts en Serie A. Hein. Il avait marqué 36 buts en, en championnat. Et franchement, cette saison, là il était très très impressionnant l'entraînement, sur le terrain, c'était quelque chose que j'avais fait deux, ans, deux ou trois ans avant. Trois ans avant, j'avais fait une saison avec Cavani, c'était déjà quelque chose. Mais euh, Higuain, cette saison-là, c'est quand même quelque chose que j'ai jamais vu euh, d'un coéquipier à moi, en fait. Donc, euh, donc euh, je vais dire Et toi, à titre personnel, qu'est-ce qu'il te manquait pour vraiment t'imposer dans cette équipe Un ben, bon, Ma première année, euh... je pense que c'était normal. J'arrivais d'une série B directement à Naples avec, de, avec des grands joueurs. J'ai fait quelques matchs, pas beaucoup, mais euh, je comprenais. J'avais besoin de, de m'adapter euh, au niveau. Après, j'ai fait deux ans, deux ans près à Torino, où j'ai fait deux bonnes saisons. Et quand je suis revenu à Naples, euh, je pensais être prêt. Je pensais que j'étais prêt. Après, il y avait des choix, des choix du coach. Euh, je voulais revenir à Naples parce qu'on jouait avec un, un numéro 10, un milieu offensif. Donc je pensais avoir plus de chances de jouer parce que c'est ma position naturelle. Et euh, quand je suis revenu au bout de deux matchs, euh, on avait fait des mauvais résultats. Il a changé en, en 4-3-3, 110, mais avec deux ailiers. Et euh, il me voyait plus comme un ailier droit. Mais moi, je me voyais plus comme un milieu, milieu relayeur. Et voilà, et en tant que milieu de droit c'était quand même difficile parce que c'était pas ma position. J'avais un concurrent euh, qui était Kaïhon qui, qui a fait de très bonnes saisons en Naples. Encore qui tu est encore maintenant. Donc, euh, ouais. donc voilà, ce pas facile de m'imposer, mais j'ai fait mes matchs. Euh, dès, que, dès que le coach avait besoin de moi, j'étais présent. Et, et voilà. C'était Sari le coach à l'époque Mes deux dernières saisons c'était Sari. Ma première saison avant que j'aille en prêt à Torino c'était Mazzari, Ça. qui est maintenant... Euh, à Torino. Et Sarri, te... c'est une surprise pour toi qu'il soit aujourd'hui sur le banc de Chelsea Un petit mot sur lui Non, je suis vraiment pas surpris parce que c'est un coach extraordinaire. Euh, tactiquement, je pense que c'est le meilleur coach que j'ai eu. Euh, comment il fait jouer son équipe Comment il a fait défendre aussi Parce qu'on parle souvent juste de son jeu offensif, mais aussi défensivement, c'est il y, y a beaucoup de travail derrière ça. Et, euh, et donc voilà, moi je suis pas surpris parce que dès qu'il est arrivé à Naples, au bout de deux mois, toute l'équipe disait que c'était un coach euh, qui, allait, qui allait finir dans un très grand club. J'ai l'image, ou sinon, en dehors du terrain, euh, d'une scène avec un, un président grec, un échouffouré sur le côté, et il a osé essayer de te cracher ah, dessus. Il m'a craché dessus. C'est enfin Je ne sais pas, aujourd'hui, le, le but du jeu, c'est de montrer que des, des images positives. On fait tout pour que les écoles de football, aujourd'hui, vraiment... Euh, voilà, et le meilleur exemple, mais quand tu t'es un adolescent et que tu vois une scène comme ça, on te prépare comment en fait à la vie de, de footballeur pro Ouais, c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Euh... <rire> voilà, il y, y a eu quelques mois à la fin du match euh, avec leur, euh, leur délégué, je pense. Je sais pas, c'était quelqu'un du staff, du coach. Il y a une personne qui arrive par derrière et qui me crache dessus. Moi à la base je pensais que c'était un physio parce qu'il était habillé en survêtement. Donc euh, j'ai su quand je suis rentré dans le vestiaire que c'était le président. Après il a été, il a été suspendu et je l'ai revu cette saison. On mm -hmm. avait un match de coupe, je pense. Oui, match de coupe, les huitièmes de finale de coupe. Aller contre une deuxième division. Et il était là à l'hôtel parce que lui, c'est un des, des avocats les plus connus en Grèce. D'accord. Donc il est venu vers moi et il m'a demandé. Euh, moi, en le voyant, je, je, je savais que j'avais déjà vu ce, son visage, mais je n'avais pas compris que c'était le président. Donc il est, il est avocat en Grèce et t'a craché dessus. Ouais. C'est le président d'un club. Il savait qu'il <rire> qu pouvait se défendre quoi en gros Il pouvait se défendre tout seul. Mais il a été suspendu quand même. Et il est venu vers moi, il s'est excusé. Il y a eu des excuses. Il ah, m'a donné son numéro, il m'a invité chez lui à Mykonos. Donc euh, voilà, c'est ah. des erreurs qui. Bah, pour arrivé. rester sur les sujets pas très gais, <rire> on va revenir un petit peu sur, sur la Serie A, vu que tu as, tu as évolué longtemps dans ce championnat. Il euh, y a Olivier Dacour qui a fait un reportage Je ne suis pas un singe ouais. qui était magnifique sur le racisme. On l'a encore vu, ben, un pote à toi d'ailleurs, Koulibaly qui est en plein match, euh, si je ne dis pas de bêtises, contre l'Inter Milan, euh, qui a été euh, bah, victime de cris racistes, de cris de singes, euh, qu'on en a évolué en Italie. Et euh, qu'on ait peut-être l'envie d'y retourner un jour, en tant que footballeur, t'appréhendes comment ces, euh, ces moments-là. C'est normal que ça existe ça, encore en 2019, bientôt 2020, ce, ce genre de situation, alors qu'on se bat, on fait des, plein de publicités contre le racisme. Oui, je pense que... Les publicités, ça, ça aide peut-être, mais je pense qu'il faut des sanctions un peu, un peu plus lourdes si on veut vraiment arrêter le racisme, parce que ça va toujours continuer. Ça, on sait que ça va être impossible de, de faire sortir tous les racistes du stade. Après moi, franchement, personnellement, je n'ai jamais été victime de, de racisme en Italie. Euh, mais euh, j'ai été présent aussi à un match avec Coulibaly contre la Lazio. Euh, C'était en 2015, je pense, ou 2016. Mm -hmm à Rome, il y avait eu des cris de singes aussi, et euh, l'arbitre avait arrêté le match euh, en demandant au speaker de... Parce de que tourner. le président de la FIFA, c'est ce qu'il disait justement, il disait, euh, voilà, l'arbitre, euh, il est responsable de ce qui se passe sur le terrain, donc, entre guillemets, à lui de prendre vraiment euh, la responsabilité de continuer, ou pas, euh, si, si besoin est. Mais euh, pour en revenir à Koulibaly, bah, quand il y a eu euh, ces cris de singe à ce moment-là, il était comment, enfin, son état, vous, autour de lui, vous avez réagi comment ben, C'est vrai que ça l'a affecté un peu parce que <rire> tout un stade qui fait des cris de singe, En plus, la Lazio avait des joueurs de couleur dans, dans, dans son effectif, donc euh, voilà, c'est incompréhensible. Et, euh, et ça l'a affecté. Après, je pense que le match d'après, euh, les supporters à Naples, on a eu un, un match en, à domicile. Ils étaient tous venus au stade avec euh, un masque de Koulibaly. Donc, euh, ça m'a fait plaisir. Mmh. C'est vrai qu'il faut, il faut, il faut être proche de lui quand, quand, il y a des, quand il y a des choses comme ça qui, qui arrivent. Parce que, comme j'ai dit, moi, je n'ai jamais été, jamais été euh, victime de racisme. Mais je pense que si ça arriverait, ce euh, ne serait, serait pas facile à vivre. On a parlé de deux championnats. On a parlé du championnat grec, du championnat italien. Je vais un petit peu creuser sur ton avenir, <rire> si tu le veux, bien Omar. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine <rire> Est-ce que ton aventure va se prolonger au PAOC est-ce qu'un retour en Italie est possible Ou alors dans un autre championnat Quelles sont tes Bonne envies Bonne question. <rire> bah euh... Tes envies à toi. Moi ça fait deux ans que je suis au PAOC. Comme je l'ai dit, ma famille est très contente là-bas. Euh, personnellement, je suis bien au PAOC. Après c'est vrai que l'Italie me manque. <rire> L'Italie me manque et, euh, et, et voilà, je ne sais pas, je sais pas ce qui va se passer. Euh, là on vient de finir le championnat, il a il y a trois semaines, donc, euh, donc euh, on verra, on n'a pas encore parlé avec le club, parce que parce que voilà, parce que je pense que c'est les vacances, on est au mois de juin sans corto, je pense reprendre la saison, euh, la prépa avec, euh, avec le PAOC, et de là je parlerai avec le coach, le directeur et, et tout le monde pour, euh, pour voir euh, ce qui va se passer, au mois de janvier j'étais proche de partir à Parme. J'allais en parler justement j'étais France. au mois de janvier j'étais proche de la Parme. Euh, je voulais aller parce que Parme ça reste un grand club avec une grande histoire euh, le champion, comme je l'ai dit, le championnat d'Italie me manque, l'Italie me manque donc voilà ça pas parfait parce que le coach a voulu que je reste et vu qu'il y a une, euh, on a une bonne affinité moi le coach euh, c'est quelqu'un de, de très bien en plus euh, il parle français, italien donc on communique plus facilement il m'a demandé de rester et il s'est toujours bien comporté avec moi et j'ai voulu rester surtout pour le coach et, et voilà et, euh, À la bon, fin, finalement a... tu, ouais. tu, tu finis la saison avec deux titres voilà donc euh, ça a été un bon choix maintenant euh, maintenant il faut voir ce qui va se passer pour, euh, pour la saison prochaine donc là depuis la fin du championnat il n'y a pas eu de contact avec qui que ce soit pas encore non pas encore euh, pas encore euh, je pense que ça va se faire euh, quand on commence la saison, on commence tout, à, tout en Grèce. On commence la saison le 25 juin, la préparation. Donc là, je pense que je vais parler avec, euh, avec le coach, euh, le directeur surtout, et, euh, pour, voir, pour voir la situation, euh, aussi ce que, ce que le PAOK veut, parce que <rire> peut-être qu'ils euh, voilà. veulent, ils veulent me vendre, donc je ne sais pas. Mais voilà, moi, ça a été deux ans où, où j'ai été, été heureux. Comme je l'ai dit, footballistiquement, ça a été un peu difficile parce qu'avec les blessures, je ne suis pas habitué. J'ai jamais eu de blessure. Donc, euh... donc voilà, ça a été deux ans un peu difficile, mais il y a eu quand même de, des grandes joies aussi. En dehors de ces deux championnats, est-ce qu'il y a des championnats qui te plaisent particulièrement pour le football ou autre Il y a des championnats qui t'attirent ben Moi, j'ai toujours, toujours été fan de, du championnat espagnol euh, parce que c'est le championnat. Je pense qu'on joue le mieux au foot. Euh... De la première à la, à la 20e position, toutes les équipes euh, jouent un football extraordinaire. Donc voilà, j'ai toujours euh, plus suivi le championnat espagnol. Et euh, oui, c'est un championnat que, que qui sait, peut-être dans le futur, euh, j'arriverai à y jouer. Et voilà, c'est un championnat que j'aime bien. T'as un joueur un modèle, un joueur référence. Ben quand j'étais petit, j'ai toujours été fan de, de Zinedine Zidane. Donc euh, voilà. Euh, même si bah, fais plaisir <rire> Même si c'est un Algérien un peu, un moitié Algérien et il joue au Real. Je suis marocain, je suis supporter de, de, de Barcelone mais euh, sa façon de jouer c'était un kiff. Donc euh, voilà Zizou c'était mon idole. Après il y avait Ronaldinho, Bergkamp, c'était des joueurs que, que j'aimais voir jouer.